Écoutez-moi les petits farfadets de Limoges. Père que vous avez bien suivi Vous allez voir un druide XXXXL, une merveille absolue finalement. La liste de jambes, joueurs britanniques, top 13 légendes à l'heure actuelle. Une liste merveilleuse qui va justement utiliser le côté, euh, le côté rampe du druide, évidemment. Ça, c'est assez classique, mais on n'a plus guff. Donc, il faut avoir un côté plus explosif. On ne peut pas juste chaque tour avoir énormément plus de mana que l'adversaire et finalement l'écraser, entre guillemets, sur le long terme. Donc, il faut le côté explosif. Et on l'a avec finalement un avec le Volgroin qui va, vous allez voir dans la vidéo, proposer vraiment des, des créatures énormes, énormes, énormissimes. Même dans des matchups qui sont catastrophiques, le Zog Volgroin permet euh, de gagner. On a IP de l'été qui permet d'avancer dans le deck, très intéressante comme carte. Et évidemment, euh, pour le Zoc, Alors on a plein de cartes qui génèrent de l'armure, des cartes qui génèrent de l'attaque. Mais on a toutes ces petites cartes d'early qui sont très intéressantes en plus parce que ça vous permet enfin d'avoir de l'early en druide. Et c'est un early qui va servir pour le late game, pour le tour explosif avec esprit, avec, pardon, esprit libre, avec euh, le chagroovy. On a les petites vendeuses d'armure qui vont être bonnes en early et qui vont fonctionner avec volgroin. Et évidemment, on a l'arme, aussi le tambourin des bois qui va euh, être finalement, entre guillemets, un troisième, une troisième win condition. Pour moi, je vois trois win conditions. Il y a l'Astalor, euh, il y a euh, le tambourin qui va vraiment mettre plein de 5-5 et il y a le Zog volgroin en mode euh, turbo explosif. Après, évidemment, il y a la croissance, il y a Garde Crypt. Enfin voilà, c'est vraiment un deck qui est génial à jouer, hyper sexy, vraiment nouveau dans son gameplay. Pour le coup, vu qu'on n'a plus guff, bah, le deck doit un petit peu se réinventer et je trouve qu'il se réinvente plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un délicieux délicieux. Visionnage. Et c'est parti contre un DK. On va, euh, je vais garder l'éclipse lunaire parce qu'il y a quand même pas mal de DK qui vont jouer un petit peu plus aggro Alors évidemment, il y a la version rune de sang euh, contre lequel l'éclipse lunaire ne fera rien. Mais finalement, euh, le match-up, je pense qu'il est pas mal parce que on a vraiment la possibilité avec notre pouvoir oui, qui finalement va grandir, grandir, grandir, de lui mettre un moment des énormes, enfin des énormes tartines. En tout cas, euh, de mettre pas mal de dégâts avec le pouvoir. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis évidemment, on a Astalor pour burster, Enfin, on verra. Mais euh, je pense que le, le match-up contre Rune de Sang est pas si mal. Et on a besoin justement de se protéger contre euh, ce genre de choses jouées en early game. Euh... Bah écoutez, on va juste faire ça et à toi de jouer Yugi. Hein. Je pense que ça, il faut le tuer tout de suite. C'est important. Euh, colère ou ça, c'est la même. Euh, donc oui, les DK. Alors... Bon, en début de méta, il y en a autant qu'il y a de joueurs. Hein. Finalement, c'est un Oh, ça c'est chiant par contre. Euh, ça, c'est sacrément relou. Je vais garder ma pièce, vu que j'ai une main qui est super lourde. Je pense que... Enfin, le, le, l'inerve plutôt. Euh, Je pense que l'inerve va être importante dans le match. Donc, le mulligan, bon, il est pas très compliqué avec ce deck. Vous allez garder toutes les, les petits trucs d'early. Enfin, euh, les, les créatures d'early. Les esprits, les flûtistes. Euh, les à groovy L'idée c'est vraiment d'avoir un power weak qui compote Comme ça qui grossit qui grossit Et ensuite qui peut balancer des Des tartines de... Dans la tête de l'adversaire euh... Alors faut faire attention évidemment on n'a plus Écaille de Nixia Donc euh, il ne faut pas que les boards grossissent trop Sinon on n'a plus les cartes comme avant pour les gérer Donc c'est un peu plus complexe mais on a voilà un Orly qui est pas mauvais hein, finalement maintenant avec ses petites, euh, ses petites créatures à 1, ce pouvoir héroïque qui va grossir. Euh, totem stéréo. Et la Fossoyeuse soyeuse qui va découvrir une carte. Euh, C'est une version. Pour le moment j'ai vu deux runes de sang. Ça peut être. Euh, enfin deux runes euh, un pi, pardon. Il va y avoir une autre rune. Est-ce que je fais la forme maintenant Est-ce que j'ai envie d'avoir des trucs avec ma forme Je pense que je vais faire la forme maintenant. Peut-être sur le chat Groovy. Non, je crois que je vais faire sur la Vendeuse. Comme ça, je fais ça en mana. Ça. Ça. Ça. Et ça. C'est pas très grave qu'il y ait un supplémentaire. L'idée, c'est vraiment de garder la prise de board. Alors, le problème du druide, c'est que en ce début de méta, je pense qu'il est, il est intéressant. Je pense vraiment le deck il a du potentiel. C'est un peu trop tôt pour dire le deck va être fort, le deck va être faible. Même avec des decks qui sont déjà forts, ils peuvent être faibles. Donc voilà, pour le moment, il faut, euh, faut faire preuve de, de prévoyance, si je peux dire. Ça mais... veut rien dire. Euh, attendez. Oh, y a moyen de faire un truc rigolo là Si je fais armure, pièce crois que c'est ça le play hein. C'est ça. ça En fait ça j'ai le coup final Je sais pas si ça a vraiment du sens d'avoir le coup final Mais je pense que c'est pas mal quand même Ah c'est pas mal hein, franchement on a repris le board. ah ouais, ça on peut pas les jouer. Euh, mais c'est pas très très grave. Je pense que c'était bien comme play. Bon, je crois que c'est un peu chiant mais on a quand même un, une, une belle texture. Faut juste faire gaffe. Euh, je sais plus ce que j'allais dire. J'ai perdu mon, euh, le fil de... Ah oui. Euh... Donc ouais, il y a des match-ups qui sont vraiment compliqués. Le paladin mecha. Enfin les paladins un petit peu divin, Bon ça c'est un match-up empirique mais... Très très compliqué Faut voir s'il y en a pas beaucoup En ce début de méta Bon en vrai début de méta Normalement il y a tous les decks Qui sont représentés Mais c'est clair que si on arrive Je sais pas Deuxième euh, deuxième semaine Troisième semaine Avec une méta euh, On va juste piocher ici Franchement on va juste À ce alors là Je vais essayer de value moi Genre ça je m'en fous de gagner de l'armure là Je veux juste value au maximum Vous voyez on a vraiment un gros board hein, Malgré les deux-deux Et encore bah, les deux 2 on les gérera euh... Après si on prenait de l'armure Non on pouvait dans tous les cas Pas jouer les gardes Après il y avait un play euh... Non mais je pense que c'est ça C'est pas mal Ouais je pense que c'est pas mal euh... Donc oui Si évidemment le paladin mecha devient populaire bah, le druide n'existera pas euh... Surtout qu'il y a Voilà les euh, Kaido Nyxia c'était vraiment la carte qui était importante contre les, les Paladins vous Divin là maintenant c'est très très complexe mais c'est un deck qui je pense est vraiment pas mal contre les agros classiques et les bons agros hein. par exemple le Decafrost très présent enfin très présent en tout cas euh, il a déjà fait un top 1 légende là cette nuit euh, donc très bon deck Decafrost il s'est un petit peu amélioré et bon ça restait déjà un excellent deck évidemment un des meilleurs du jeu et contre Deca Frost, on est bien parce qu'on génère beaucoup d'armure. Donc en fait tout ce qui va être un peu chasseur face, Deca Frost, euh, déca, euh, illidan, ruée, marginale. En fait on va pas être si mal. Pour bon, le coup ça va être compliqué les decks qui vont être des mids avec du board. Enfin avec vraiment un board centric extrêmement strong. Et finalement à part paladin je vois pas trop. même les chasseurs un peu lents ils vont quand même être lents quoi. Euh, ok ok. Bon je... Peut-être que je pioche déjà Est-ce qu'il faut avancer dans le deck en piochant une bête Ou alors faut dé... je pense que là dans cette situation il faut découvrir une bête Bon en vrai vous allez me dire t'aurais pu le faire au début Fiche ah, bah c'est pas fou euh... ah. Bah écoutez, c'est pas fou Ouais. Alors, je pense qu'il doit jouer la nouvelle légendaire, qui est coutuée mana d'ailleurs, qui pourrait être jouée maintenant. Surtout avec le lieu. Qui active, euh, il dépense 3 cadavres pour qu'on fait réincarnation à un serviteur allié. Et la nouvelle légendaire, elle est 5-1 pour 8. Et je crois qu'elle met un 8-8, je ne sais pas si elle met un 8-8 charge ou un 9-9 charge. Je crois que c'est un 9-9. En tout cas, voilà, elle met une grosse charge. Je pense que c'est vraiment un peu le late game que n'avait pas le deck avant. Parce que il a, ce deck-là, il a un early de fou. Et vous voyez, malgré l'early, on arrive à le tenir. C'est vraiment un deck méga board centric qui arrive toujours à avoir du board. Euh... Mais finalement bah, qui agresse lentement et parfois il avait besoin d'un petit coup de peps à la fin quoi. Un peu le fameux peps du démoniste qui manque depuis pas mal de temps. Il avait gagné avec les malédictions mais vous voyez le, le côté. J'ai le bord au début, j'ai le bord au milieu. Je te ba baisse en point de vie. Mais si tu arrives à reprendre la tempo de la game entre guillemets, je peux plus te finir. Et là maintenant avec ça on peut finir. Euh... Mais là à alors, c'est bien, ça me permet de prendre le board De, de tout détruire Pouvoir dans le nécromancien qui revient Et là je, ça, je pense que ça devrait être bon purement. C'est le genre de match où euh... En fait l'avantage de ce deck c'est que Un peu comme un guerrier contrôle Genre il va vraiment gagner parfois juste à l'épuisement des ressources adverses et, euh, et sinon, il y a vraiment ce côté explosif. Bon, il y a le contrôles, à des AO, mais... Euh, il y a ce côté explosif avec, euh, avec Zog, Volgroin, quoi. Et il y a évidemment les tambourins de bois qui sont totalement, euh, totalement babouins. C'est vrai que quand on regarde le deck au début... C'est de réflexionner... Ouais, je pense que je vais la piocher ma bête. Je vois pas l'intérêt de trade, franchement. Juste bourriner, bim. Euh... Je sais pas ce que j'allais dire. Oui, euh... quand on regarde le deck, on se dit Ah, mais ça manque un peu peut-être de burst contre les decks un peu plus lents qui vont détruire le board. Et En fait, il y en a pas tant que ça des decks lents. Et quand bien même, juste un tambourin qui met plusieurs créas, c'est vraiment très très relou à gérer. Et Aesok, euh, Volgoin mais vraiment des énormes tons. Donc en fait, même les decks contrôles, ils n'ont pas tant de gros que ça. Évidemment, si vous jouez contre une version guerrier contrôle, méga, méga euh, défensive, ça peut être un peu compliqué. Et quand bien même, ils joueraient 35 points de vie, donc euh, 40 cartes, donc que deux bastons dans 40 cartes, donc... Euh, tout ce qui est à base de je mets des grosses créatures et enfin en fait l'armure on peut quand même la détruire et quand bien même on va pas commencer à se dire euh, on a un deck qui peut être compliqué ça, le match-up peut être compliqué contre guerrier contrôle quoi <rire> là c'est la fin du monde si on commence à, à se dire ça on a pas l'étal là non Oh, j'aime bien. Hein. Bah, on a quand même un, un deck qui a la, vraiment la possibilité de, de taper fort avec les dégâts. Donc j'ai vraiment pas envie de trail, hein. franchement. J'ai vraiment. Donc là on peut faire vraiment des trucs de, de fada avec Zog Volgron hein, parce qu'on peut générer tellement d'armure, un peu d'attaque, mais tellement d'armure qu'on peut vraiment mettre des. Ah là c'est les deux tours. Hein. Tour 10 garde, tour du Mordor, le gars passe plus. Hein. Et avec Anub'arak évidemment. Et avec faire genre Anub, roi Zok et tout. Enfin bref. C'est un peu la combo du deck. Entre guillemets, la combo. <coughs> pardon. Combo prise de board. Mais vous voyez, naturellement, on va quand même prendre le board avec les. Bah, en fait, le, le druide aurait, je pense, totalement disparu s'il avait perdu la croissance miraculeuse. Je pense que sans croissance le druide n'existe pas à l'heure actuelle. Il a déjà perdu Guff, il a quand même besoin de ce genre de cartes qui sont euh, double emploi quoi. On a l'étale au prochain tour. Il bah, y a quand même moyen en vrai. Hein. Il y a carrément l'étal en fait. Vous voyez, on est bien en point de vie. Euh, son early, on a pu le gérer. Après, on peut pas savoir est-ce que sa liste était pourrie, est-ce que sa liste était bonne. Bon, le deck a existé déjà avant. Hein. Je pense que le deck, il a gagné des armes. Après, c'est un deck qui est... Enfin, des armes dans le sens des de, de, de bonnes ressources. Euh, après, est-ce que c'est le genre de deck qui va être facile à build ou pas Le deck à rune, euh, rune impie Je pense que c'est pas évident parce que moi, j'aimerais le jouer en combo avec justement cette nouvelle grosse légendaire et plein plein de sorts. Et je me demande si c'est pas juste... Un deck fun plus qu'un deck fort, là où la version aggro elle sera forte. Enfin, genre sa version elle marchera toujours. Ok. Donc, euh... ça c'est bien parce que ce sont à la fois des cartes bah, d'early game évidemment, qu'on va jouer au début pour faire des petits raids, des choses comme cela. Et en même temps, c'est des cartes qui bah, nourrissent finalement le deck, qui améliorent donc le pouvoir pour gagner de l'armure, pour grignoter un peu les PV. Ok. Et en même temps, euh, ça, va, ça permet de... Enfin voilà, vous voyez vraiment le côté euh, early. oh, La version des fausses, la version fatigue plutôt. Donc ça, c'est, il y a trois cartes comme ça. Franchement, je pense qu'on va, va vraiment tout, tout gérer là. Important, hein. là c'est super. Hein. Euh, donc, oui, il y a le petit euh, Diablotin Bariton. Il va subir un point de dégâts de fatigue. Il va gagner un montant équivalent d'attaque et de points de vie. Il y a le sort à 3 qui vous fait perdre euh, donc, X de fatigue. Donc, si vous êtes déjà. Euh, là, il est déjà 1 de fatigue, même s'il si n'y est pas, vous voyez. Euh, donc, ça ferait 2. Et ça met 2 à tout. Et il y a une 3-5 pour 5. Bon, on a une belle sortie là. Hein. Le match-up, il est pas spécialement... Euh... Encore une fois, les Kaido Nixia, elles fragilisent évidemment... Enfin, le la disparition des Kaido Nixia, elle fragilise le match-up, mais on a vraiment un bon early game. Euh... Ouais, le Crescendo. Il prend deux points de fatigue, il a détruit le board, vachement fort. Et là, par contre, le prochain, euh... la prochaine carte fatigue, elle va m'éventrer. Hein. J'ai peur qu'il la joue on curve, malheureusement. J'ai peur que ce soit lent J'ai peur de beaucoup de choses Vous allez me dire Mais je pense qu'il vaut mieux faire horticulteur ici Ouais super Ça c'est une sacrée draw Parce que je peux tout de suite faire croissance derrière Mais là j'ai peur que Là bon si S'il si a la carte derrière euh, GG hein, Sa sortie elle est merveilleuse J'ai peur qu'elle le soit Ah, Le trade, ça veut dire qu'il l'a Ouais Chef d'orchestre Vous subissez 3 points de fatigue Mais 3-3-3 Énorme hein. ah, La sortie est merveilleuse là oh, Incroyable Déjà de base le match-up n'est pas forcément al dente, mais on va se battre comme un diable. On va se battre comme un diable. Ça me va en vrai, parce qu'il doit s'écraser là-dedans. Il avait pas de solution. Toujours pas de solution pour ça. Il ah, y a moyen. Hein. Bah, après, nous, notre sorcière elle est extraordinaire. Et la sienne est parfaite. Enfin, c'est ce qu'il veut. Bah, il aurait pu piocher avant, peut-être. C'est bizarre de piocher en fin de tour. C'est toujours bizarre de piocher en fin de tour. Bon, malheureusement, on peut pas équiper ton bourrin, mais c'est comme ça. Oh, waouh wow Prochain tour, il y a moyen de faire un sacré Zog Volgruin. Euh, avec la griffure, avec le traquenard. Le problème, c'est qu'on n'aurait pas d'armure, mais on va piocher des cartes. Ça ferait des créatures avec provocation, mais plus d'attaque que de PV. On verra. En tout cas, faut le passer. Ça, c'est un sacré C'est un beau match, hein, franchement. Ça, c'est le match d'Earthstone. C'est typiquement le match d'Earthstone. Zo contre Druid Ramp. Bam. Et là, en plus, c'est avec des nouvelles cartes. Donc, hier on est en 2014, mais on est en 2023. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. Là on va pouvoir piocher pour 0 Confère faire au démon et Murloc allié Râle d'Agonie Invoque un 2-2 Murloc Sacrément fort Sacrément relou moi, je dirais plutôt Ah, c'est beau, hein. C'est beau, là, le double draw. Hein. Ah, c'est sublime, là. C'est des 5-9, plus la 4-6. Attendez, ça, faut le tuer, hein. C'est insensible, ça, à son tour. Ouais. C'est ce qu'on veut dans le match-up, c'est mettre du board. C'est ce qu'on veut. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop ce druide Ah, trop cool Et j'aime bien ce démoniste aussi, franchement. J'ai hésité là, aujourd'hui, à vous présenter... En fait, vraiment, c'est rigolo parce que c'est vraiment deux decks que j'aime. Hein. Bon, moi, je suis un amoureux du druide, j'aime les druides rampes. Mais en vrai, je suis pas un fan d'aggro, mais voilà. Ça, c'est un deck tellement... Ça fait appel à tellement d'émotions, le, le démoniste Zoho. Et, et en fait, chaque méta, il est là. Chaque méta, il y a un démoniste Zoho avec à chaque fois une nouvelle capacité. Et là, cette capacité fatigue, bah je la trouve intéressante. Bon, évidemment, l'alga il m'a fait vraiment la sortie. Euh, L'enchaînement des trois est incroyable, mais... Par contre, tu prends des dégâts, quoi. On a l'étale. On a 18. On a 18. On a l'étale, hein, si je fais ça. Ça. J'ai 21, non Ouais. Vamos, vamos, vamos, vamos. Beau match. Très très beau match. Même lui, hein, il doit se dire, ouais, oh, hey, putain, pas mal. Après, voilà. Lui, il se dit... Bon En face, il euh, y a eu la sortie de Fada, hein. euh, un early aussi fort avec double anti-bet on the curve, into double horticulteur, into euh, l'inerve avec la croissance. Enfin, <rire> non C'est vrai. vrai que j'ai eu presque plus de chance que lui. Même si je suis pas sûr qu'il puisse faire mieux. Hein. Après, Druid, c'est Druid. Druid, quand ça fait des trucs, si, si ça enchaîne comme Jésus, euh, c'est Druid. Hein. Ah, bon, bah, on, va... on va redescendre d'un étage. On va, se prendre, on, va, on va se faire humilier sur cette game. Sur mes on va se battre. Hein. On va se faire humilier, mais on va se battre. Pff, ça a rien, en vrai. Ouais. Je vais garder quand même les deux. Là, il faut des inerves. Eh Pas bah, match-up est horrible. Je l'ai joué ce matin, là, ce match-up. Oh, là là. Je l'ai joué trois fois. J'ai pris 3-0. <rire> Bah paladin mecha, j'ai pris un paladin Mecha, un paladin. Après il y a paladin contrôle qui est un bon match-up, je pense. Paladin contrôle ou paladin big. Mais les trois agros, entre guillemets, la version mecha, la version pure et la version euh, pas pure, mais pas meca. <rire> Dans tous les cas, il y a des boubous divins. C'est horrible. C'est horrible ce match. Bon, c'est pas, pas 0%, hein, pour le coup, euh... mais c'est vraiment très complexe. Il devrait sortir des... Alors peut-être qu'ils l'ont fait, je ne sais pas au courant. Mais il devrait sortir des skins de perso avec des instruments de musique. Franchement, genre là je, voyais bi... je vois bien le... Le... le palouf avec une guitare, genre... na vous voyez Parce que là il a une épée, on s'en fout de son épée. Mass Disco. Mass Disco... Donne plus un plus un, un serviteur allié aléatoire. Il décide de pas attaquer avec. Donc c'est un peu bizarre. Ça veut dire qu'il a. Bah déjà, il a pas de T1, il a pas de T2, entre guillemets. Franchement, on va jouer contre le paladin qu'on va gagner. On va gagner contre un paladin, tiens. Ah, remarque, ça s'améliore. Ah, en jouant des serviteurs, c'est pour ça. Ah Ah Je crois que j'ai quand même envie de développer cette arme tout de suite. Je crois que je vais lui péter la gueule à lui Bon faut jouer des 5 ou plus, après si on met un 5-5 c'est déjà pas mal hein. Je pense que l'arme elle est quand même importante dans le match C'est pas, pas pour 4, 1, 2, 3 c'est pas l'arme du siècle Mais on a besoin de grignoter Ouais la main d'Adal Ouais c'est ça vous voyez ça Bon après la 3-2 on peut aller la chercher Il attaque et prochain tour il va. Même les sorties lentes elles sont reloues. Même les sorties lentes. Même les sorties lentes elles sont compliquées. C'est les kai, hein. Franchement tu mets caille de Nixia là, je... tu mets caille là je lui défonce son board. Hein. En vrai, limite, on est mort, presque Le temps est Non, mais c'est en blaguez parce que là il a... il a 7, 8, 9, 10 Non quand même, bah pff, non. Bah il peut, en... après il pourrait nous tuer. Oh Jitterbug, c'est totalement fumé ça. Là, il pioche, deux cartes. <rire> c'est franchement infâme comme matchup. C'est franchement infâme. Je crois que le, le, le... Après on est en début de méta mais... En général, les decks agro sont plus faciles à construire que les decks euh, rampes. On va dire les decks un peu contrôle. On est quand même plutôt dans un deck contrôle nous. Donc forcément, le... ce Paladin là, quel qu'il soit, euh, tu mets tous les trucs qui, ressemblent à... qui ont des boucliers divins, as déjà un deck qui est viable. Je pense que cette version, elle est déjà viable pour le coup. Euh, je sais pas si je l'ai dit, mais elle est top 13 légende à l'heure actuelle hein, cette version là. Euh, C'est Jambre hein, qui l'a qu créé. C'est vraiment un excellent excellent joueur Jambre. En fait j'ai quand même envie de détruire ça Mais on peut pas C'est peut-être un peu risqué Je peux pas jouer ça sinon je meurs Là il a à 11 hein. Il va trade Ah ça c'est horrible hein. Tout était horrible de toute façon Let's go Honnêtement ouais, il n'y a pas d'out quand il y a ça Encore s'il n'y avait pas ça Mais même hein même sans ça, je pense qu'il n'y avait pas d'out. Je le dis. Ma déjà... Ouais, c'est vraiment trop dur. Franchement, le, le match-up, il faut reconnaître. Hein. Est vrai, il est vrai, quel qu'il soit, il est vraiment. L'Ekaïd a vraiment fait du mal. Hein. L'Ekaïd Onyxia euh, a totalement polarisé le match-up, selon moi. Faudrait une AOE en fait. Faudrait trouver une AOE Android. La question c'est est-ce qu'il y a toujours la petite 3-4 qui fait 1-1-1-1 Et encore contre les boubous divins, est-ce qu'elle est si forte que ça Bon. En vrai, il y a une 7-7 à gérer, il peut avoir que des mauvaises légendaires. On va lui souhaiter. Alors même les mauvaises légendaires, elles sont reloues. Oh waouh, c'est pas une mauvaise légendaire ça en plus. Non, c'est mort. Avant, il y avait Guve dans ce match. C'est-à-dire que parfois, on avait vraiment plus de mana que lui, beaucoup plus. Et que même si ses tours étaient plus forts, Bah on faisait quand même des tours qui étaient fous. Le druide a 10 mana dans un match-up compliqué, même dans un match-up classique. Il est moins fort à 10 mana qu'une autre classe. Il a besoin de combinaisons. Mais en même temps, le, en général, le druide, quand toi t'as as 10 mana, l'adversaire, il en a souvent 6 ou 7. Et c'est là où le druide va être fort. Et c'est pour ça que j'aime bien ce deck parce que il répond à ce que doit être, entre guillemets, le druide sans le guff. C'est-à-dire un deck assez explosif finalement. Un deck qui va essayer de faire un peu de mana au début. Et puis, bam, la carte explosive... Euh, avec le Volgroin ou avec Anub, sous-roi, etc. Et voilà la prise de bord au bon moment qui fait que tu vas être bien. Et l'adversaire sera encore tour 5, tour 6, il n'aura pas encore vraiment des choses. Et à partir du moment où il va commencer à essayer de se défendre de toi ton tour explosif, bah là toi tu vas rajouter des trucs, rajouter, et là ce sera fini. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, contre Paladin, c'est horrible. On va garder les 2 T1, pour le coup, Vandoz, ne la garde pas en main de départ, mais contre Paladin il faut la garder je pense. Pour aller chercher les, les petits boubous, les petites 2-1, etc. D'ailleurs je vais commencer par elle, je crois, je pour bloquer ces deux 1. Ou c'est un, 1 ou c'est Pince, euh, La voilà, protectrice. Mais nous le La à ma mmh. En soi on a un bon early, hein. on peut pas mieux avoir. Hein. C'est exactement ce que l'on veut. Ça, c'est exactement ce que l'on veut aussi. Franchement, euh, c'est super, là. C'est le début, quoi. Ça pouvait rester comme <rire> ça. Rester quand même ça. Ouais, Paladin, c'est sexy, en vrai. Paladin, mecha. Je comprends pas que les... les... Ah, voilà. J'allais dire, je comprends pas que les joueurs, ils jouent pas mecha. Il y a des mecha de fada, il y a des magnétismes et tout. Il faut jouer à mecha, les gars. Bon ça faut le tuer hein, sinon on a perdu évidemment hein. Lui c'est l'automate, on connaît. Hein. plus un dès qu'il y a un mecha qui est joué Ouais j'aime bien là, franchement je stack de l'armure J'ai mon chat groovy Le mecha il a besoin de board quand même, c'est un deck qui a du mal à prendre la tempo Donc là il est quand même vraiment emmerdé par ce que je suis en train de faire On va essayer de trade au maximum avec le pouvoir. Garder vraiment cette texture de créa qui est très très chiante pour lui. On a forme aquatique sur T5, c'est mieux. Il y a un peu, un peu de T5 dans le deck avec hippie et nourrir. Mais là franchement on fait une super sortie. Hein. Lui on arrive vraiment à lui détruire totalement son early. À un moment il va forcément le prendre le board. Mais si nous on arrive à en avoir aussi, enfin prendre le board. En tout cas créer un truc qui va être très très chiant. Mais c'est un deck de, de snowball. Hein. À partir du moment où il y a une créa et qu'on la gère pas, il y en a une deuxième, on la gère pas, etc. Oscillateur, on connaît. Prochain mecha que vous jouez coûte un cristal de moins. Ça c'est vraiment la carte aussi qui, a, qui va faire, je pense, passer un cap au mecha. Même si mecha paladin ou mage était déjà très fort avant. Ce sera le nourriche. En mana. Là, on est à 2-4. On est à 3-4. prendre de l'armure. On a la croissance. On a ce Zog volgroin qui va être fou, fou, fou. Enfin, Fou. <rire> En vrai c'est pas non plus euh... C'est pas Kazakuzan le gars mais... Il va être cool hein. Il a une belle gueule ce petit Uran hein. Petit crooner là, le petit dick reverse. On savait que ça allait à un moment arriver, voilà. Ça on savait que ça allait arriver. Bon la croissance sert à rien, elle va être totalement brisée en deux. Est-ce grave C'est -ce que... est pas est-ce grave, c'est est-ce qu'on a le choix Non, bon. Oh là Vous voyez, pourtant c'est arrivé tard hein, ce tour, hein. mais en vrai juste un tour... <rire> horrible, la chef est vraiment horrible. Juste un tour était... Ah Franchement moi je pense que le il va être super fort dans la méta, mais qu'il va avoir un match-up dégueulasse. Et ça va être tellement frustrant de. Non mais c'est vrai, parfois tu vas faire des super séries et d'un coup tu vas prendre trois pas là dans la suite et te dire ah, putain mais j'ai tout détruit là. <rire> Pardonnez le langage mais j'ai tout niqué. J'ai tout niqué avec le ma... le. Avec l'enchaînement de matchs Il right, faut une écaille d'un et on a gagné Je crois que je vais piocher, hein. Je pense pas le choix. Les petites griffures là, ça peut être pas mal. Je crois que pourquoi j'aurais pu aller chercher un 4-2. Bon, Il était pas assez gros notre Zac Voyez, ouais, on a que 10 mana là Et... <rire> Et lui il en a 7 Donc vous voyez ça c'est bien C'est là où on est censé Mais Bon match up compliqué Mais c'est là où normalement on est censé Bon je vais bien fait enfin, Ça change rien Après il a peut-être un peu peur hein. Oh Je crois que c'est le play hein. 4-24 ça détruit tout sur son board, ge... après il peut aussi jouer égalité, bon bah bien jouer Batman hein. Mais, mais je crois que c'était le play hein. C'était pas évident comme tour, franchement c'était un peu tricky mais... En fait c'était parfait, le, ca... le, le côté 4 il était parfait sur le board. Et là on a vraiment pris le board. Mais vous voyez, on a eu un super early et il y a eu une phase de turbulence, tour 5-6. Et là, on a. Bon, on fait vraiment une belle game là. Mais après, le deck est stable. Hein, franchement, je fais que de vous dire on fait des belles games. Et là, il commence à se dire ah, j'ai perdu. Je pense qu'il a perdu. On a l'étale au prochain tour. Ouais. Ah, c'est beau de pouvoir gagner un palouf. Hein. C'est beau, beau, beau hein. Super early. Et puis, euh... et puis on met notre combinaison uh, Zog Volgrin. Et puis, euh... ouais, c'est sympa. Hein. Le deck peut faire ça. Le deck peut faire ça. Il n'a pas besoin de faire ça contre les autres aggro, on va dire, ou mid. Par contre, contre le paladin, t'es obligé, quoi. En fait tu le bats jamais à la value parce qu'il a tout le temps des trucs. Donc à un moment tu mets juste un board qui ne peut pas gérer et puis voilà. Alors Illidan je pense que le match-up est pas mal. Par contre je pense qu'il faut pas grid contre Illidan. Parce qu'en vrai tambourin ça. Ah, je sais pas. Tambourin ça quand même fort. Hein. Je vais la garder mais franchement je.. En fait c'est tellement cool Tambourin euh, jouer T2, enfin T3 avec la pièce. Mais ça peut me permettre d'aller chercher des petites cartes aussi. Ouais, je pense que le tambourin doit quand même se garder. Bon. On va pas la jouer T2 hein. Enfin, à moins qu'il y ait un truc à, à gérer absolument Ça c'est pas à gérer absolument. Je pense qu'on va chagrovi. Chagroovy. Ouais, faites attention à pas trop balancer vos pièces et tout, parce que parfois vous allez créer des trous dans la curve. C'est-à-dire si pendant deux tours vous faites rien, c'est pas de la faute du jeu, c'est de votre faute à vous. Hein. Je pas si c'est clair, mais à vous de contrôler votre curve et de savoir où vous voulez aller. Typiquement, là au prochain tour, je peux quand même juste faire Renatal. Tout dépend de ce qu'il fait, mais là s'il fait juste le trade, je ne suis pas obligé de développer mon arme. Je peux garder mes cartes et juste faire Renatal. On démarre à 35, il hein, faut pas l'oublier. Et ça, ça nous permet aussi de concevoir un plan de jeu un peu différent. Ouais, je pense qu'on va Rénatal. On va mettre en place un setup. Voilà, c'est un deck de setup. On met en place le Rénatal. Tour d'après, on met en place le Tambourin. Voilà, le Glaive lui aussi il met en place son Glaive. On va quand même attaquer avec ça. Hein. Et euh... parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin de mettre des kilos de 5-5. Hein. Genre 2-5-5, c'est déjà bien. Hein. Pas trop grid. Hein. Exil est maudit. Exile maudit carte marginale. Dès qu'il en joue, il en génère une dans la main. Donc il va faire pas mal de value. Bon, on peut aller le chercher. Ouais, et puis il va piocher plein de cartes. Bon, c'est un gros deck de value. Hein. Ouais, c'est gros. Hein. Il pioche 4 cartes. Cette carte, elle va être nerfée. <rire> le gros jeu. Cette carte, elle va être nerfée. Ah, je vous le dis, moi. Je connais le jeu, moi. Avant deux, ça m'a l'air. Euh, ouais, C'est un peu pareil. Non. Est-ce qu'on peut pas aller full face dans ce match Non, j'arriverai jamais à gagner si je fais full face, je crois. Non, non. Faisons ça juste. Faisons ça. Euh... Bon Zok Vol, Groin, Carapace On va essayer de setup bah, C'est un peu comme le Paladin Normalement le matchup est meilleur Mais bon là il fait vraiment des trucs de fou Mais on va en faire un peu comme euh... Je pense que les gros il Tu peux pas les gérer On va vraiment garder précautionneusement Cette vendeuse pour euh, le Zok. On a un beau pouvoir quand même a une goule dans la Ouais ouais Goule dans la figure Fiel rein. Oh là là, la value. ah value, Michel Mais là, il peut même pas envoyer son arme, il va être trop pioché. <rire> c'est vraiment trop 5 <rire> Cinq cartes ouais, Mais cette carte-là, mais passer les à 6 mana, c'est n'importe quoi, là Ça se voit que c'est stupide Enfin Nub. Ah, j'aimerais pouvoir en même temps en fait. Mais je pense que je peux pas. Je pense que j'ai perdu si je fais pas le gros tour. Bon, je pense que de base j'ai perdu mais... Ouais. Je pense que de base, j'ai perdu. Hein. Si je fais pas ça, euh, je pense que c'est trop. C'est trop. Ouais. C'est mon winning play. Ça veut pas dire que je vais gagner, mais c'est, je, je considérais que c'était le seul winning play. Le seul play qui peut m'amener à la victoire. Le truc de grider. Le... Parce que, évidemment, c'est dommage, on rentre pas le pouvoir. Ça aurait été super fort avec ça, mais. Je pense qu'à un moment je peux pas. J'ai pas le. Cette draw en fait m'oblige à partir maintenant. Peut-être que, hein. Franchement, on a du, on a du steak hein. On les passé les, les, les 3-6-1, hein. sachant qu'au prochain tour on peut détruire le bord. Enfin, on a griffure qui détruit deux cartes avec ça et ça. Ouais il fallait partir vite hein Chaque tour de plus c'est un tour de moins Là on a combien On a 10 Attends on a, on a 10 On a 21 21 et 5 25 mais on a gagné Ah c'est toujours bon quand un winning play se transforme en victoire c'est toujours toujours toujours bon. Alors peut-être que euh, vous êtes en train de dire bah ouais mais c'était évident Fichou fallait faire. En vrai c'était pas si évident parce que euh, j'étais à 25, j'avais quand même la possibilité de détruire un peu son board. Euh, j'avais la possibilité vraiment de mettre des, des, des taunts de fou autour d'après. Mais peut-être que ça n'aurait pas suffi, il y aurait eu plus de board, il aurait set quelque chose de plus. Ouais super là, franchement. Belle game. Bon, petite dernière. Paladin, bah, ça va aller vite. Ah, C'est vraiment horrible. C'est angoissant presque, en vrai. Je pense qu'Eclipse, ça sert pas à grand-chose, vu qu'il a des boubous. J'ai quand même besoin de l'Horticulteur, je pense, dans ce match. Et après, voilà, il faut les petites cartes du début, quoi. Et ouais. Bon oh, elle a gagné, hein, le Paladin de tout à l'heure. Hein. Je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, hein. on a fait un. Un 1 contre paladin En vrai euh, c'est pas polarisé mais c'est Peut-être je pense qu'on a 30% un truc comme ça. Bon déjà 30% c'est pas beau mais... Bon, ça peut être paladin contrôle hein. Notre rencontre était prédestinée. Bah sûrement sûrement. C'est vraiment pas bon les chats groovy, dans ce match mais... Je dois quand même les jouer, mais tel... esprit libre est tellement meilleur. En vrai, euh, c'est presque un match où les T1 ils sont plus intéressants que. Je vais faire ça pour un T1. Ah bah pour une énerve. Bah dans ce cas-là. Dans ce cas-là, autant enchaîner, hein, sachant qu'on a des C5 dans le deck. Bam bam balam, bam bam Elle rond funky. Ça pique. Ça picote. Bon bah mana mana mana. On va faire du mana. C'est comme ça qu'on peut gagner. Hein. Mana mana mana. C'est du mana. Oh j'allais dire si la Jitterbox est vraiment. Ah là quoi. <rire> ah flûte. Faut creuser. Faut avoir le paquet. 5-1, horrible. Un 5 ça aurait été génial. On pioche l'esprit libre où on va découvrir une bête Est-ce qu'il y a vraiment des bêtes qui peuvent nous sauver là Ah je pense qu'il faut piocher Je pense qu'il faut avancer dans le deck en fait Bon je pense qu'on va carapace Il faudrait le Zog volgroin Et encore le problème c'est qu'on a trop d'attaques par rapport à l'armure c'est violent, hein. ah, on savait, hein. on savait que ça allait être, euh, ça allait, si on remplaçait la 2-1 par la 1-2 au début ça aurait été tellement cool, bon, peut-on s'en sortir ici, 4 d'armure, bah c'est alors c'est une bonne carte quand même, je sais pas si ça va suffire mais, J'ai un beau spot quand même, en vrai j'ai un beau tour hein. En vrai j'ai un sacré tour En vrai j'ai un sacré En vrai ça c'est carte puis carte puis carte et à la fin tu fais putain c'est pas mal ce tour en fait ça fait pas gagner mais ça fait tenir un tour de plus si ce n'est deux et mon astalor il va oh bon on va peut-être gagner Alors en fait le problème c'est que là il est en mode Je booste mes cartes plutôt que j'étends mon board Et je sais pas si c'est Je peux pas dire que c'est une erreur parce que oh, ouais il me tue Ah non Parce qu'aussi bien il a rien d'autre vous voyez franchement oh, je pense c'est une erreur quand même 7 dégâts Enfin 14 dégâts, 14 dégâts, on détruit tout. Ah mais j'ai presque gagné en vrai. Waouh Waouh, c'est fou, je suis à 2-1 et je suis à 2-1 parce que peut-être que je suis vraiment trop, trop dur avec ce druide dans ce match en tout cas. Peut-être que je suis trop dur avec lui et qu'en fait il y a quand même moyen de gagner. En tout cas, s'il y a moyen de gagner, c'est comme c'est mon gameplay. Hein. C'est franchement un gameplay ultra développement et c'est d'être fort en early et en même temps. Bon, c'est vraiment les deux quoi. C'est le côté rampe mais le côté très early. Ne pas hésiter à garder les vendeuses, les merdes pour tempo. Et puis quand vous commencez à faire du mana, là vous avez et sur deux games différentes. Hein. Une game où on va jouer avec Zorgan, euh, volgroin Zog Volgrun. Et Une game où on gagne avec Astal, Luego. Waouh. Même lui il doit être en mode Sacrément fort ce fichou hein. Ouais c'est vrai ça Ouais magnifique Magnifique Super game franchement Bah écoutez Franchement euh, génial ce deck hein. J'espère que vous avez apprécié également Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo euh, Je vous embrasse fort Euh et puis, euh, et puis voilà, n'oubliez pas le petit, le petit lien HelloFresh, il reste que quelques jours pour profiter de l'offre euh, dans les commentaires et dans la description. Une offre de taré, vraiment. Et euh, pour Instant Gaming, vous pouvez gagner un jeu gratos, donc pareil, n'hésitez pas euh, avec le petit lien dans le commentaire et la description. Sur ce, merci à tous. Ciao tout le monde